Hello, hello, j'espère que tu vas bien, c'est Lingen et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast « Coach en mission ». Aujourd'hui, on n'a pas de musique et j'ai décidé qu'il n'y aura plus de musique. Euh, c'est un peu dommage parce que j'ai une belle tablette devant moi euh, avec tout plein de boutons et tout. Mais je me suis dit qu'on va retourner au basique, pas besoin de musique. Si ce que j'ai à te dire, ma voix, ce que je te transfère, transmets à travers mon contenu, dans ton business, c'est le plus important. Donc je suis ravi de te accueillir dans cet épisode numéro 7 si tu es coach et ou tu veux le devenir et que tu te considères en mission, que tu veux transformer le monde, transformer la société à travers le coaching et que tu veux vivre plus de manière plus prospère, vivre vraiment de ton activité et acquérir la liberté que tu mérites, bah tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler des neuf étapes qui constituent un plan marketing. Tu vas voir, c'est génial. Quand j'ai appris ça, ça a clarifié tellement de choses. Euh, et donc, j'ai hâte de te partager ça. Et dans la ressource de la semaine, allez, je te, je te spoil tout de suite. Je vais te parler du sommet coach en mission 2020. Le tout nouveau sommet que j'organise. C'est le deuxième sommet que j'organise cette année, mais ça va être le premier d'une longue série parce qu'on va changer de thématique. Si tu me connais depuis un moment, j'ai déjà organisé le sommet virtuel Solopreneur et là, on va s'adresser uniquement aux coachs. Donc, si tu es coach, tu vas te régaler, à de te parler de ça. Et puis, il y a l'actu du jour où bon, voilà, je vais te parler notamment des vacances, pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ces dernières euh, semaines. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais te partager, c'est issu, d'un, c'est issu d'un livre qui s'appelle The One Page Marketing Plan. Euh, donc c'est en gros un livre d'Alan Dib que tu peux retrouver. Donc si je te traduis, c'est euh, le, le plan marketing en une page. Tu sais ça c'est un peu très américain, euh, euh, 10 semaines pour ça. Euh, Comment il y a l'année en 12 semaines. Et là, c'est le marketing plan en une page. Okay Tout ce que tu as à savoir sur ton marketing en une seule page. Et je me suis dit un peu, bon, bah, tu vois, c'est un peu. C'est un peu abusé, comment on peut résum résumer son plan marketing, sa stratégie marketing en une page. Et en fait, euh, bah, je l'ai sous les yeux parce que d'ailleurs, je l'ai traduit pour une formation euh, que j'avais lancée à l'époque. Et donc, euh, bah, je vais te faire les différentes étapes. Si tu as envie de noter, tu peux prendre des notes, etc. Ça va être utile. Il euh, y a trois étapes, il y a trois grandes étapes et dans chaque grande étape, il y a trois sous-étapes. Okay donc, il y a le « avant », quand ton prospect ne te connaît pas, donc c'est un prospect. Puis ce prospect que tu transformes en lead, c'est un prospect chaud, on va dire, euh, auprès de qui tu, as, tu récupères l'email, ok, basiquement. Et puis il y a le client, donc il y a le avant, pendant et après. Ok, on y va Alors la toute première étape, c'est de définir ton marché cible, avec qui tu veux travailler, qui est ton persona, qui est ton avatar client. Là, je te dis tout de suite, je te freine tout de suite. Tu n'as pas besoin d'avoir un truc hyper précis dès le départ, si tu es au début. Et plus tu auras quelque chose de précis, mieux ce sera. Mais il faut que tu gardes en tête que c'est un exercice. Je connais des entrepreneurs qui sont tellement, tellement obnubilés par cet exercice, qui passent tout leur temps, qui mettent toute leur énergie là-dedans, alors que non. Okay, c'est important d'avoir défini ça, mais ce qui est plus important, c'est de passer à l'action et de revenir sur ce marché-ci. Donc, plus tu as une idée précise et claire de qui est ta clientèle, mieux ce sera. Okay Donc voilà, tu as, as compris les deux aspects que je voulais te communiquer. Plus tu as une idée précise de ton public, mieux ce sera. Et en même temps, si ce n'est pas clair, ce n'est pas ça qui devrait te freiner dans ton euh, business. Deuxième étape, c'est de définir ton message. Le message que tu adresses à ton marché. Le message, ce n'est pas forcément un slogan ou euh, euh, le... le la promesse de ton produit. C'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de communiquer. Moi, par exemple, ce que j'ai envie de te communiquer à travers ce podcast, c'est un peu le message de mon business, c'est qu'on peut transformer le monde grâce au coaching tout en s'épanouissant personnellement et financièrement. Okay? Grâce au coaching, tu peux changer le monde, tu peux contribuer et tu peux permettre, euh, te permettre de vivre une vie plus épanouie. Ça, c'est mon message. Je n'ai rien à vendre dans ce message, simplement voilà, c'est ma philosophie, mon idéologie, ce que j'ai envie de communiquer aux gens. Ça, il faut que tu puisses l'écrire parce que ça va définir un peu toute ta communication par la suite. Okay? Euh, maintenant, ne sois pas stressé, ne euh, passe pas deux heures sur ce, juste cet exercice. Commence un petit peu et puis... Euh, Semaine après semaine, mois par mois, n'hésite pas à affiner ça. Et puis de toute façon, ça ne peut pas être le même message pendant 10 ans. Okay ça évolue et c'est normal. Troisième étape avant de transformer les prospects en leads, c'est de définir quels sont les canaux que tu vas utiliser pour atteindre ton marché. Tu as défini ton marché, tu sais quoi leur dire Maintenant, il faut définir le « où est-ce que tu vas le dire ?» Donc, principalement, tu vas utiliser les réseaux sociaux. Que ce soit en organique ou en payant. Donc, est-ce que ton public, ton marché cible est plutôt sur LinkedIn Dans ce cas-là, tu as utilisé LinkedIn. Est-ce qu'ils écoutent plutôt des podcasts, comme là, tu es en train d'écouter un podcast Ou est-ce qu'ils euh, sont plus sur YouTube À toi de définir les canaux principaux sur lesquels tu dois être. Et là, pareil, moi, j'ai une approche très pragmatique de la chose. Si tu ne sais pas où aller, essaye un petit peu de tout et reste euh, sur la plateforme où. La plateforme idéale, c'est la plateforme où. La plupart de tes prospects sont la plateforme où toi, euh, tu aimes évoluer et euh, la plateforme où tu prends du plaisir à créer du contenu. Si tu aimes Instagram et que les gens sont dessus et que tu aimes bien faire des stories, et des vidéos et tout, c'est la plateforme idéale pour toi. Donc, n'hésite pas avant de définir sur quelle plateforme tu vas être présent, bah, d'en tester plusieurs, tu ne peux pas te deviner par avance. Ce pas parce que tu as lu un article qui dit que LinkedIn, c'est du B2B, euh, Instagram, c'est pour les jeunes, TikTok, c'est pour les ados, que ça y est, tu te fais ton idée. L'idéal, c'est de tester, tester, tester. Donc, marché ici, message, canaux. Maintenant, on passe à la quatrième étape. Et là, on passe à l'étape où c'est plus un prospect, mais un lead. Donc, quatrième étape, c'est quel est ton système, quel est le système que tu utilises pour capturer des leads Alors, dans le marketing… Euh, Internet traditionnel des euh, infopreneurs, euh, ça va être beaucoup les emails des gens. Comment tu peux capter les emails Parce qu'en captant les emails, après, tu peux leur envoyer des emails régulièrement, régulièrement. Ça, c'est toujours vrai, mais les choses évoluent un petit peu parce qu'aujourd'hui, les emails sont un peu moins lus qu'avant, même si pour moi, c'est vraiment euh, l'idéal encore. Mais en tant que coach, tu as d'autres euh, systèmes de capture de leads qui peuvent être plus intéressant même, qui est notamment de capter le numéro de téléphone que la personne utilise sur WhatsApp, son compte Facebook euh, personnel pour la contacter sur Messenger. Donc, si tu arrives à avoir son numéro de téléphone et que tu, sur WhatsApp, tu peux créer un lien, ça peut être hyper puissant dans le cadre de la vente de coaching haut de gamme. Si tu vendais des formations en ligne ou des ebooks ou euh, des coques iPhone, oui, un email, c'est très bien. Mais là, si tu veux vendre du coaching haut de gamme, il va falloir capter le, euh, le, le numéro de téléphone pour la contacter sur WhatsApp. Parce que la personne utilise forcément, euh, certainement WhatsApp tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ne passe pas à côté de ça. Cinquième étape, c'est un système pour cultiver ton audience. Un peu comme, ben voilà, tu as son numéro de téléphone, tu as son email, maintenant il faut arroser. Comment tu cultives bah, typiquement, tu offres du contenu. C'est un peu ce que je fais euh, avec toi. Il euh, y a des chances que si tu écoutes ce podcast, tu, mets, euh, tu sois inscrit à ma newsletter. Mais je ne peux pas juste euh, un jour te dire « achète mon produit ». Il faut que je puisse cultiver cette audience, cette communauté, notamment en t'apportant de la valeur, notamment en te montrant de quoi je suis capable, les conseils que je peux te donner. Donc, ça peut être des webinaires, un podcast audio, une chaîne YouTube, un atelier en présentiel, un webinaire, etc. Il faut que je t'apporte des éléments qui te montrent que je suis expert dans ce que je fais, que je peux t'aider en fait. Ce n'est pas parce que tu as un lead qui va te transformer tout de suite en client. Si tu vends des programmes à des milliers d'euros, ce n'est pas parce que tu as l'email que la personne va forcément tout de suite acheter. C'est normal. Et puis, sixième étape, c'est ta stratégie de conversion. Et là, on commence à parler de, de l'aspect commercial. Maintenant que... Euh, on, tu, bah, tu vas voir, en toute transparence, après, euh, dans la partie ressources, je vais te faire un appel à action pour, que, pour convertir euh, les auditeurs. OK, tu vas voir. C'est-à-dire que c'est bien que tu écoutes, c'est bien que tu consommes. Mais à un moment donné, je suis entrepreneur. Et surtout, j'ai envie de t'aider à aller plus loin. Donc, la plupart des gens vont se contenter du contenu gratuit que je propose et c'est très bien à partir du moment où euh, la personne met en action et a des résultats mais il y a des clients qui euh, a, même avec un très bon contenu gratuit ne va pas passer à l'action et du coup je vais essayer de convertir euh, de transformer ce prospect en client. Donc quelle est ta stratégie Nous par exemple chez nous la stratégie et en fait c'est la même que je te recommande c'est de passer du temps avec tes prospects notamment au téléphone de pouvoir euh, passer du temps à les coacher à les servir, à gagner leur confiance. Et donc, bah, tu peux créer tout un tunnel de vente avec... Euh, les gens s'inscrivent à une masterclass, ils regardent la masterclass, tu proposes un lien vers Calendly, ils s'inscrivent et après, euh, tu fais l'appel, et durant l'appel, si ça se passe bien, quoi, à la fin, tu peux lui proposer éventuellement de rejoindre ton programme. Donc, il faut que tu aies une, un tunnel de vente, une stratégie, que ce ne soit pas juste... Bah, euh, Bon, je ne sais pas, les clients, euh, comment ils deviennent clients. Non, il faut que ce soit clair dans ta tête. Okay Donc voilà, ta stratégie de conversion. Septième étape, comment je délivre une expérience de classe mondiale Ça, c'est les Américains, ils me parlent comme ça. Une expérience de classe mondiale. En gros, ton client, quand il l'achète, est-ce que vraiment tu le sers de la meilleure manière possible Et en fait, ça c'est hyper important que tu comprennes ça parce que déjà euh, d'un point de vue éthique, ton client, quand il te rejoint, bah, tu as envie de lui donner ce que tu lui as promis au minimum. Okay? Mais euh, ton client, tu comprends bien, va être potentiellement un client euh, fidèle qui va continuer à acheter avec toi ou qui va te recommander à d'autres clients. Et donc, c'est là qu'on arrive à la huitième étape. Comment j'augmente la valeur vie client Comment je fais pour que le client il achète encore et encore et moi, par exemple, j'ai des clients qui, euh, tous les produits, les programmes que j'ai lancés euh, ces deux, trois, deux, deux dernières années, bah, ils sont inscrits à tout parce qu'ils ont vu de quoi j'étais capable et quand j'ai un nouveau programme, ils s'inscrivent. Et du coup, le client, il ne paye pas X euros la, la première fois. Euh, chaque client peut rapporter X euros plus Y euros plus Z. Et les entrepreneurs, les entreprises qui comprennent ça, Réussissent plus que les autres qui voient en un client juste une vente en fait. Donc, comment j'augmente la valeur vie client Et neuvième étape, comment j'orchestre et stimule les recommandations Comment tu peux créer un système pour que tes clients te recommandent Et moi, j'ai envie d'aller plus loin aussi, c'est tes partenaires, comment ils te recommandent. Mais là, là, on va être focus, OK Parce que comment tes partenaires peuvent te recommander, c'est plutôt à la limite. À l'étape 3. Mais là, à l'étape 9, c'est comment tes clients peuvent devenir des affiliés. Comment tu peux leur faire un, une offre de parrainage. Comment ils peuvent t'apporter des clients. Voilà, de vraiment travailler et structurer ça. C'est hyper, hyper important. Un client peut t'apporter plus via les recommandations qu'il t'apporte que via simplement son porte-monnaie. Tu vois un peu l'idée. Donc, je reprends ces 9 étapes mon marché cible, mon message pour euh, mon marché. Les canaux que j'utilise pour atteindre mon marché, mon système de capture de leads, cinquièmement, mon système pour cultiver mon audience, sixièmement, ma stratégie de conversion, comment je délivre une expérience de classe mondiale, comment j'augmente la vie valeur vie client et enfin, comment j'orchestre et stimule les recommandations. Donc, si ça, c'est clair pour toi, tu vas voir que tu vas avancer de manière beaucoup plus euh, sereine. Donc, euh, bah, à toi de jouer maintenant et de mettre ça en application et du coup, cette semaine, j'ai une ressource pour toi et bah, c'est dans le parfait prolongement du plan marketing parce que tout ce que je t'ai cité là, on va à peu près tout passer en revue durant le sommet euh, coach en mission 2020. Alors déjà, si tu ne sais pas ce que c'est un sommet, je t'explique ce qu'est un sommet et puis je vais te donner quelques pistes sur qu'est-ce que le sommet coach en mission. Okay un sommet virtuel, c'est euh, un regroupement pendant notamment une semaine où en t'inscrivant, tu vas pouvoir tous les jours écouter et regarder des présentations euh, en direct de quelqu'un. Une présentation qui est diffusée en direct, sur une thématique précise. Et donc, tu, fais, tu vas pouvoir assister à ça durant la semaine du 24 août, pendant 5 à 6 jours. Euh, et en fait, j'ai décidé de créer le premier coach, euh, premier sommet. Alors. Si je me trompe, dis-le moi. Mais je pense que c'est le premier sommet virtuel destiné au coach uniquement. Donc, si tu es coach, tout ce qu'on va faire, ça va être pour toi. Parce qu'auparavant, j'avais créé hein, le sommet euh, virtuel solopreneur. Et puis, bah, c'était un peu pour tous les entrepreneurs. Et c'était top et c'était génial. Mais si tu étais coach, il bah, y a une grande partie de ce que j'offrais comme contenu, que moi et mes partenaires, on offre comme contenu qui ne te concernait pas. Là, si tu es coach, 100% de ce qu'on va voir va te concerner. Et on va s'adresser aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées. Donc, si tu es euh, plutôt débutant, tu vas peut-être moins profiter de ce qui va être euh, du contenu plus avancé. Mais l'idée, voilà, c'est de te faire euh, réfléchir sur tous les aspects de ton business de coach. Et donc, Autant j'ai de bonnes idées, autant j'ai une bonne volonté, autant euh, j'ai à cœur de t'aider, j'ai une expérience et j'ai des compétences. Mais euh, tu comprends bien que s'il y a 15 autres personnes, comme ce sera le cas là, euh, qui interviennent et qui euh, t'aident, ce sera beaucoup plus puissant, n'est-ce pas Donc, euh, ça aura lieu la semaine du 24. L'idée, euh, bah, tu auras un lien en description utilise le pour t'inscrire et si tu veux inviter tes amis à s'inscrire euh, bah, n'hésite pas à leur dire d'aller sur scm comme sommet coach en mission euh, 2020.fr et on sera ravi de les accueillir et déjà toi de t'accueillir et du coup il y a plein plein plein de choses alors ce que je peux te dire c'est qu'il y aura déjà trois présentations en direct ce sera en fait ce sera pré -enregistré, pré enregistré mais durant la semaine on va diffuser en direct et on sera là dans le chat pour discuter avec toi. Les replays seront disponibles pendant 48 heures. Il y aura un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook dans lequel on va t'accueillir pour pouvoir créer des liens, créer une communauté, euh, trouver de l euh, profiter de l'entraide que permet euh, ce groupe. Et puis, il y a des surprises, des jeux concours qu'on va organiser et ça va être, euh, bah, ça va être vraiment, vraiment génial. C'est la troisième fois que je fais un sommet et à chaque fois, je m'éclate. Euh, et je ne serai pas seul à te servir. Il y a aussi Mathéo qui... Euh, chef de projet sur ça. Donc, euh, il y a aussi euh, Mohamed qui sera community manager dans le cadre de ce sommet. Donc, hâte aussi de te faire découvrir les membres de mon euh, équipe. Donc, pour faire simple, vas en description, clique sur le lien et rejoins-nous tout de suite. C'est totalement offert. Tu verras qu'il y aura la possibilité de t'inscrire pour un pass VIP qui est totalement facultatif, mais en fonction de tes ambitions, tes objectifs. Euh, je pense que ce pass VIP va aussi te plaire. Donc, scm2020.fr ou lien en description. Et euh, bah, l'actu de la semaine, euh, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances. Je ne vais pas te raconter forcément toutes mes vacances. Tiens une anecdote. J'étais à Dienville, c'était vers 3. Et j'ai vu des yachts. Il y a un endroit où ils vendaient des yachts. Et je me suis dit, oh, j'aurais jamais ça. Et puis tout de suite, je me suis repris. Je me suis dit, mais pourquoi je, je dis que j'aurais jamais ça je me suis retrouvé à la fin du séjour à me dire non mais il faut que je passe le permis bateau. Si s'il y a des gens sur Terre qui peuvent se permettre d'acheter des yachts à genre 50, 70 000 euros, pourquoi pas moi Pourquoi Par défaut, je me dis que c'est pas possible. Peut-être que ce sera pas possible parce que je gagnerai pas assez ou peut-être que je vais avoir d'autres centres d'intérêt parce que c'est quand même cher, tu vois. Mais j'ai pas envie de me dire que c'est pas possible. Pourquoi ce serait pas possible Bien sûr que c'est possible. Tout est possible presque dans cette vie euh, avec les opportunités qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, ça je voulais te partager. Si jamais tu t'entends un jour dire c'est pas possible, pose-toi la question. Bien sûr que c'est possible. Okay euh, et puis on a fait d'autres vacances. On est allé au. Ça s'appelle les Cabanes du Grand Lac. Et en fait, ils ont plusieurs sites en France. Et on a dormi avec. Euh, euh, mon épouse dans une cabane euh, et euh, c'était cette cabane se trouvait sur un lac, au milieu d'un lac. Donc c'était génial, pour y aller, fallait, euh, on y allait en barque. Euh, pour prendre le petit déjeuner, il fallait retourner parce qu'on nous mettait le petit déj euh, au bord du, du lac. Et bref, c'était génial, pendant deux nuits, on était là-bas il y avait des canards, des poissons, euh, bref, j'ai grave kiffé. Et en fait, pour un, un gars qui est né à Paris, je pense que j'aime beaucoup, beaucoup la nature, donc c'est sûr que je finirai pas à Paris, euh, ça c'est sûr. Euh, et puis voilà, bon, je te parle de tous les autres détails, je suis allé aussi en Alsace voir ma belle famille, c'est toujours un plaisir. Autre actu, bah, c'est une actu qui, au moment où tu écouteras, sera plus... Euh, disponible mais je te le partage j'ai organisé un camp d'été où pendant une semaine 100% en ligne je vais former 18 personnes qui sont inscrites pour ce camp d'été pour être formé sur tout ce que j'enseigne par rapport au coach comment gagner son premier client en coaching haut de gamme d'ici à fin du mois d'août donc c'était voilà j'ai hâte de démarrer ça avec ces 18 personnes hyper motivées j'ai aussi donné une formation de deux jours à la Miel. C'est une association qui aide les entrepreneurs. Et ça, c'était top. C'était en présentiel. C'était des gens hyper motivés. D'ailleurs, si tu écoutes et que tu étais à cette formation, je te salue. J'ai passé vraiment un bon, bon temps. Et puis, je vais te partager un truc. C'est que ce genre de formation, c'était une formation sur le web marketing. J'en ai donné plusieurs fois auparavant. Et en fait, d'un point de vue business, l'idée serait idéalement que les gens qui assistent à cet atelier puissent devenir aussi des clients à moi. Et avant, quand je vendais, euh, surtout j'accompagnais les gens à créer leur formation en ligne, du coup je vendais un programme pour aider les gens à lancer une formation en ligne, bah, les participants, je ne les encourageais pas forcément dans ce sens. Parce que j'y croyais, mais euh, pas forcément pour tout le monde. Alors que là, tous les gens présents, je voulais les encourager à devenir coach. Je voulais euh, leur faire comprendre l'importance du coaching. Et ça, c'était juste fabuleux parce que ça montre à quel point je suis aligné et j'ai vraiment trouvé euh, encore plus ma voix et que euh, voilà, je suis vraiment passionné par le coaching et que j'y crois vraiment parce que j'ai vraiment envie d'embarquer tout le monde dans le coaching euh, parce que je trouve que c'est vraiment génial pour soi et pour les autres. Donc euh, voilà, je voulais te partager ça. Et puis au niveau gestion d'équipe, bah, pendant mon absence, j'ai mon assistante opérationnelle marie qui qui M'a suppléé pour les réunions d'équipe, et ça, c'est génial de pouvoir vraiment profiter de cette délégation. Donc, ça, c'est top! C'est top! C'est top! Euh, J'ai d'autres actus que je te partagerai à la fois prochaine. Et puis, et puis, bah, je te souhaite euh, un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand tu écoutes. Euh, j'étais en vacances ces derniers temps, donc j'étais pas très régulier, mais là, on revient à un rythme, rythme hebdomadaire. Je te souhaite le meilleur. Bosse bien, profite des vacances quand c'est les vacances et quand tu bosses, bosse à fond. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao